Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 6 janvier 2021, euh, je vais publier justement euh, la cérémonie euh, funéraire de mon oncle, l'abbé Yves Normandin. Euh, l'abbé Yves Normandin de la paroisse Saint-Yvette de Montréal, euh, il est décédé le 4 janvier, euh, c'est-à-dire euh, il est décédé euh, oui, donc, euh, ça, euh, bien, ça a été les funérailles qui ont eu lieu, c'est-à-dire le 4 janvier au Centre Saint-Joseph, euh, la Fraternité 10 euh, de Saint-Césaire. La cérémonie était à 9h30 du matin et il a été enterré, justement, donc il y a eu le service funéraire le 4 janvier. Euh, Dernier, donc, il y a lundi dernier. Et euh, l'abbé M. Yves euh, Joseph Yves, du nom de famille et pseudonyme normandin, a eu l'autorisation du Conseil des cardinaux de la Sainte-Église catholique romaine à Rome pour célébrer les messes traditionnelles en latin par respect pour nos ancêtres sacerdotaux euh, par les euh, paroissiens et diocésains. Euh, à travers notre planète, administrant les saints sacrements de la Sainte Église catholique romaine partout sur notre planète. Euh, ce n'est pas une simple euh, chose, ce n'était pas euh, quelque chose vraiment euh, d'ordinaire, c'était vraiment euh, un événement extraordinaire euh, qui s'est produit à l'Église Saint-Yvette. Et euh, c'est certain qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé contre euh, la tradition religieuse catholique. Euh, les barbouses, euh, on appelle ça aussi, euh, comment je peux dire, dont tout, tous les milieux de sorcellerie euh, se sont engagés là-dedans, les, les sociétés occultes, euh, autant rose ou, ou euh, tout ce qui est euh, directement ou indirectement relié à la franc-maçonnerie, au, au Grand Orient de France et tout ça. Donc euh, mon oncle, l'abbé Yves Normandin, euh, est un pionnier de la Sainte Église catholique c'est un patriote de la Sainte Église catholique il, est, il a servi et il sert toujours spirituellement maintenant euh, tous les diocésains et paroissiens qui ont euh, justement cette foi euh, d'être de bonne foi dans la Sainte Église catholique euh, sans avoir été forcés d'une façon ou d'une autre, pour être membre de la Sainte Église catholique. Nous avons été baptisés, nos parents nous ont fait administrer le, le premier sacrement de l'Église catholique, et le baptême. Et euh, le baptême, c'est votre nom propre. Et votre nom propre, ce n'est pas un nom de famille, c'est un nom propre euh, du genre masculin. Et euh, c'est un nom propre du genre masculin pour... Euh, euh, une nature humaine qui n'est pas obligée d'être, je viens du verbe être, qui n'est pas obligée d'être humain dans le monde juridique. Parce que dans le monde juridique, nous vivons l'obligation, nous devons nous conformer à l'obligation d'être humain alors que dans la nature de Dieu par la Sainte Église catholique, nous avons un nom propre, nous n'avons pas de prénom ni de nom de famille, nous sommes de nature humaine, et vous savez que le nom de famille, c'est un surnom, c'est un pseudonyme, le nom de famille se trouve à être, comment je peux dire, donc immuable, euh, c'est inanimé, et quand on dit « Monsieur »,« Madame » ou « Mademoiselle » normandin, euh, c'est qu'automatiquement, ceux qui ne le savent pas, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de ça, ceux qui ne le savent pas euh, ignorent tout simplement que monsieur, madame ou mademoiselle Normandin n'a pas de sexe. Parce que le nom de famille, ça regroupe, même si c'est au masculin ou au féminin, ça regroupe euh, des gens euh, de toute culture, de toute race, de toute religion. Euh, c'est du genre invariable, c'est ni masculin ni féminin. Donc, c'est seulement le titre, monsieur, madame ou mademoiselle, euh, qui, euh, qui détermine un genre masculin ou un genre féminin. Et vous savez qu'en droit, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, quand on dit masculin, quand il utilise le genre masculin, ça répond aussi au, au genre féminin qui n'a pas de sexe, parce que c'est seulement les lois, les codes de procédure civile, les tribunaux judiciaires, euh, l'Assemblée nationale, les, les législatures s'adressent seulement à des personnes physiques. Jamais euh, ces institutions d'autorité publique-là euh, ne s'adressent à euh, une nature humaine. Elles, elles, elles, elles rejettent tout simplement les, les moyens et les besoins de subsistance de la nature humaine, et la nature humaine, pour survivre, doit se conformer et a l'obligation d'être une personne physique. Donc, euh, elle n'a pas le choix d'être un meuble vif qui se déplace comme un animal, en vertu des, de l'article 899, euh, et l'article 900 du nouveau code civil du Québec, du Québec de 1991, et euh, ça, ben, je vais vous dire, ça, ça, ça, ça origine, si on veut, euh, de certaines personnes mal intentionnées qui ont fait adopter les articles 374, 383 et 384 du code civil du bas Canada de 1866 qui dit que nous sommes, oui, euh, des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas de nature humaine, nous sommes des meubles. Et tout ce qui est meuble et immeuble est la propriété de l'État. Tout ce qui est meuble et immeuble, corporel et incorporel, est propriété de l'État. Donc, je commence immédiatement. Mon nom... Euh, à moi, c'est mon nom propre, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre. On ne met pas de nom de famille là-dessus. Pour ne pas altérer mon nom de baptême, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre avec des traits d'union. C'est un nom propre. Ce n'est pas quatre prénoms avec des virgules comme le fait le directeur de l'État civil et comme c'est écrit aussi dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, la formule D du ministère de la santé publique numéro 149-844 euh, qui a altéré notre nom de baptême en enlevant les, les traits d'union et en ajoutant à un nom propre euh, qui est un nom composé, qui est jean joseph antoine pierre avec des traits d'union, ils en ont fait quatre prénoms distincts et il y en a un seul qui devra comparaître en cours euh, le 11 février 2021, à 9h30, en salle 2.32 du palais de justice de Granby. Et euh, je vais vous dire franchement, euh, c'est euh, la, la personne qui est visée, que moi je représente, cette personne-là, c'est une personne physique qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525 et que le, le carte de chance maladie NORJ 5106-1311, mais c de, ces pièces d'identité-là ont été supprimées. Et euh, même le certificat de naissance du directeur de l'État civil, numéro 11 951 59 844 est altéré par son ancienne adresse il y a 12 ans de ça, et le directeur de l'État civil a toujours refusé de corriger l'adresse civique et l'adresse civique, c'est la seule pièce d'identité qui identifie, qui identifie, je dis bien, euh, la personnalité juridique, c'est l'adresse civique. Et la personnalité juridique, elle est inanimée, c'est une personne physique, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Et euh, comme disait Pierre-André Paré en 1996, l'ancien sous-ministre du revenu, Ici à Québec, lors d'une allocution à l'Assemblée nationale du Québec, il a déclaré que tous les privilèges concédés par l'État, votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie, et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. Et ici, pour être un contribuable docile, vous devez violer les, le, les lois. Vous devez mentir au gouvernement en lui donnant une date de naissance à quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale. Parce que quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale, c'est un prénom avec un surnom de famille, tous deux inanimés, à qui on a jumelé, on a fusionné une immatriculation d'assurance sociale qui est la propriété du gouvernement, et le gouvernement, dans le cas de ma personne physique, le gouvernement, étant donné que j'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine et la personne physique, le gouvernement m'a tout simplement enlevé le seul moyen de subsistance, qui est la personne physique, avec le permis de conduire n 65 55 13 5105 et la carte de chance maladie NORJ-5106-1311. Donc, je commence immédiatement euh, cette cérémonie-là. Et écoutez bien aussi le sermon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on commence.